Oui, les grands-parents habitent dans un beau village. Très bien. Ils habitent un beau village. Oui, c'est très bien aussi. Ils habitent dans un beau village où ils habitent, ils habitent un beau village. C'est très bien. Alors, où est Kenza On dit, Kenza est chez ses grands-parents. Où habitent les grands-parents Ils habitent un beau village troisième question qu'est-ce que Kanza a fait le matin ah vas-y vas-y qui peut répondre à cette question c'est comment raconter un événement vécu qu'est-ce que Kanza a fait le matin d'après vous ah oui oh, regardez bien s'il vous plaît le premier mot elle a mangé quoi Oui, c'est très bien. Elle a mangé un pain chaud avec quoi Regardez bien, s'il vous plaît, l'image. Avec du miel, c'est très bien. Et qu'est-ce qu'il fait encore Oui, oui, oui. Elle a bu, oui, elle a bu un bol de lait de vache bien frais. C'est très bien. Elle a mangé un pain chaud avec du miel et a bu un bol de lait de vache. Le matin, je dis. Et, encore une question. Qui a aidé Kenza à monter à cheval l'après-midi la Qui a aidé Kenza à monter à cheval Qui a aidé Kenza à monter à cheval Et, regardez bien, hein? deuxième image. Qui est-ce Bien sûr, c'est le grand-père c'est son grand-père. Le grand-père a aidé 15 à monter à cheval. Très bien. Hmm. Alors maintenant, vous êtes capable de raconter un événement au passé. À l'aide, bien sûr, de passer composé. Elle a mangé un pain chaud avec du miel et un bol de lait de vache. Ou a ah, bu un bol de lait de vache le matin et l'après-midi. Euh, le grand-père a aidé Kenza à monter à cheval. Avec qui Kenza a joué? Regardez bien, s'il vous plaît, troisième image. Comment s'appelle cet animal? Oui, c'est le chat. Ou la chatte. Ça veut dire la femelle du chat. Oui, Kenza a joué avec la chatte. Et qu'est-ce qu'il fait, la chatte? Oui. C'est très bien, oui. La chatte a déchiré la poche du pantalon, malheureusement. Alors, raconter un événement vécu, c'est de cette façon. Je vois les et je vous raconte d'après. D'après ce que je vois. Alors, je vois tout simplement qu'Anza est allée au village chez ses grands-parents. Alors, elle raconte, bien sûr, cet événement à elle à dit. J'ai, moi, par exemple, moi je prends le rôle de Kenza. J'ai, euh, voilà, le matin, j'ai mangé un pain chaud avec du miel et j'ai bu un bol de lait de vache bien frais. Mon grand-père m'a aidé à monter à cheval l'après-midi et le reste de la journée, j'ai joué avec la chatte, par exemple, la chatte Mickey, malheureusement, elle a déchiré la poche du pantalon. Ou, elle a déchiré la poche de mon pantalon. C'est très bien. Mais lorsque je raconte un événement... D'un personnage, par exemple, comme ça, on dit, elle a mangé un pain chaud avec du miel et un bol de lait de vache. L'après-midi, le matin, oui, le matin, elle a mangé un pain chaud avec du miel et un bol de lait de vache. Et l'après-midi, son grand-père l'a aidé à monter à cheval. Elle a joué avec la chatte le reste de la journée. Mais malheureusement, la chatte a déchiré la poche de son pantalon. Voilà. Merci. À la prochaine vidéo.